Là, voilà, Martin va ouvrir le coffre de la voiture. Alors tu peux appuyer sur l'icône rouge, voilà. Maintenant il faut appuyer ici, contrôle, puis dessus, voilà. Et là c'est la représentation de la voiture, et là tu peux ouvrir le coffre. C'est bon, regarde, le coffre s'ouvre. Et Maintenant, voilà. On va pouvoir... un trou dans lequel tu peux mettre les câbles de recharge et alors il y a aussi un coffre à l'avant et celui-là tu vas aussi pouvoir l'ouvrir avec le téléphone. Attends, on, va, on va se mettre un peu plus devant, comme ça tu vas pouvoir voir. Tu vois le coffre là Oui. Parfait, ben, regarde. on va revenir dans l'application voilà. pour pas que tu puisses l'ouvrir par ouais. autres parce que tu fais ouvrir. Parce que ce coffre là en fait contrairement à celui de l'arrière, celui de l'arrière il est complètement électrique donc là si tu rappuies dessus, tu vois il est marqué fermé et il va se refermer tout seul. Bon. Tu vois il se referme, mais celui-là il faut le fermer à la main. C'est pour ça qu'il te demande de confirmer parce qu'une fois que tu l'as ouvert, il est ouvert. Et ici tu as le câble de charge. Ça c'est pour, euh, pour mettre euh, sur un chargeur public. Et tout à l'heure, on, on ira euh, au chargeur Tesla et tu feras le chargeur Tesla. Pour fermer ce coffre-là, là, il faut faire ça à la main. Hum, ouais. Voilà. Tu as la carte avec le GPS. La flèche rouge, c'est où on se trouve. Oui. Hop, juste devant chez toi. Et alors, tu peux choisir la destination où tu veux aller. Ben, si on va à mon travail, il va calculer la destination pour aller jusqu'à Bruxelles, il va te dire par où tu dois passer. Et alors ici, on est à 89% de batterie, ce qui veut dire qu'on peut en théorie faire 349 km. Et l'ordinateur te dit en fait que quand j'arriverai à mon travail, il y aura plus que 79% de batterie. Et si tu appuies là-dessus, il te dit aussi que si tu fais un aller-retour, on reviendra avec une batterie à 68%. Donc on est tranquille pour faire je ne sais plus combien il de kilomètres. 30 km aller-retour, ça fait 60 km. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ici, tu peux choisir la conduite. Tu as plusieurs modes de conduite. Pour l'accélération, tu peux choisir confort. Et là, l'accélération est moins forte parce que dans ces voitures, l'accélération, toute la puissance vient tout de suite. Oui, oui. La direction, tu peux aussi choisir, si tu veux, une direction confortable ou une direction plus sportive. Alors, elle devient plus dure. Ici, si c'est rien, c'est juste pour le... si, tu, si tu... Parce que moi, j'ai une un crochet pour pouvoir mettre des vélos ou tirer une remorque et là en fait tu dois activer le mode remorque parce que tu as tous des capteurs avec toutes des caméras ça je vais te montrer maintenant euh, regarde-toi il y a de la neige c'est <rire> parce qu'il y a un anti-patinage sur les, sur les roues et donc quand il démarre sur la neige si tu mets l'anti-patinage tu ne démarres jamais ouais, non. Euh, alors la caméra en fait cette voiture elle est équipée de je ne sais plus combien de caméras une, deux... Donc ça fait 3, euh, 4, 5, de 6 caméras, et ces caméras en fait elles servent pour surveiller ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. La F, ouais, c'est exactement la même chose. Donc ici si je si j'appuie pour regarder les enregistrements, eh ben, je vais voir par exemple le dernier trajet que j'ai fait, je pense. Vois, ben... Ça c'est le trajet pour arriver jusque chez toi. C'est c'est pour les montages vidéo. Et, et donc quand euh, quand ta oui. voiture est garée, tu peux choisir de de lui demander quand il y a quelqu'un qui s'approche trop près de la voiture d'enregistrer. Et donc là, se trouve en fait la clé USB sur laquelle est enregistrée toute la toute la vidéo et donc si on veut, on peut retirer la clé, la mettre dans un ordinateur, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher les Donc cette voiture en fait, j'ai de base, il y a une option qui permet en fait à la voiture de maintenir le cap. C'est-à-dire que tu ne dois pas tenir, tu dois le, pas volant. tenir le volant. Et il gère l'accélération, la vitesse, ouais. et il tourne tout seul. Mais tu dois quand même euh, garder tes mains sur le volant. Tu ne dois pas tourner, mais ouais. tu dois garder tes mains sur le volant. Parce que sinon, il détecte que tu n'as pas tes mains ouais. sur le volant. Et ça, ça c'est interdit. Il ne veut pas. Il euh, y a un autre mode de conduite, mais qui n'est pas très développé en... En Belgique ou en Europe Qui s'appelle le FSD pour Full Self Drive Où là la voiture roule vraiment toute seule Mais c'est surtout aux états unis que ça existe Et alors en fait Là dedans tu as euh, Aussi une série d'assistances Pour la sécurité Donc par exemple si tu franchis euh, une ligne blanche La voiture te remet dans l'axe, ouais. si tu as une voiture qui arrive dans un angle mort et que tu déboîtes, la voiture avec les caméras repère et te remet aussi dans l'axe et évite la collision. Et alors, si elle repère quand il y a une voiture qui freine brutalement, elle freine à ta place. Euh, oui, et alors ici, en fonction, si tu as par exemple, si moi je veux démarrer très vite maintenant, il détecte qu'il y a une voiture devant et il ne me permettra pas. De, de démarrer avec toute, toute les, la puissance donc si je n'ai pas vu la voiture de devant bah, euh, oui, on euh, va rentrer dedans mais ce sera à des dégâts euh, limités donc voilà mais ce que je te propose c'est qu'on aille parce que regarde ici oui j'ai un point d'exclamation qui apparaît oh. ici et la Mais voiture me que... dit sous gonflage des pneus, vérifier la pression oui. des pneus et regonfler. La pression en théorie doit être de 2,9 de bars par, euh, par pneu. Oui. Et on est en dessous. Donc on va aller à la pompe et on va aller les regonfler. Oui. Tu m'avais dit que c'était bien... Je ne me suis jamais amusé à enregistrer un trajet. J'espère que ça va fonctionner. <rire> on verra. Alors si tu veux je peux fermer la fenêtre. Euh... En gros comment on va pas vite je peux la laisser ou... Ouais, ouais, si tu veux, euh, tout à l'heure, si t'as des difficultés pour le relever, c'est tantôt, parce que... Ah, voilà, parfait. Et voilà, voilà. Tu vois Hop, et donc il se remonte automatiquement. Ouais. Et si t'as froid avec ma fenêtre, tu me le dis, je la fermerai. Ouais. Euh, et tout à l'heure, quand on ira un peu plus vite, mais il faut d'abord que les pneus soient gonflés. Ouais. Euh, et je te montrerai euh, l'accélération avec un départ arrêté. Et alors Martin m'a demandé euh, si euh, on pouvait aller au superchargeur parce qu'il faudrait ici il donne la pression des pneus et les pneus en tout cas l'arrière droit il est légèrement sous -mouflé. il manque euh, 300 grammes dedans donc on va rajouter. Oui, oui. la particularité de cette voiture aussi c'est que la plupart du temps tu conduis cette voiture uniquement à une, à une seule pédale c'est l'accélérateur parce que quand tu relâches l'accélérateur le frein, le moteur électrique euh, freine en fait pour régénérer la batterie la démer... la régénération oui la régénération oui eh bien. Oui, elle est très performante. Là sur ta droite. Je mettre qui s'est vu, tu Ça passe. Je vais aller gonfler les pneus. Alors, regarde, je vais vous montrer un truc comique. Quand on ferme, si moi je vous laisse euh, tout seul dans la voiture, euh, je peux choisir de vous mettre. Euh, je vais pas mettre ça trop froid, pour pas que vous ayez froid, mais on va mettre quoi, 20. Non, mettre... Tu vois, je peux mettre alors en mode chien, parce que tu peux laisser un animal dedans. Et tu vas voir, tu vas voir ce qui se passe. À mon avis, on va recevoir des croquettes. Non, bah, Les suspensions sont dures et elles sont pas réglables, malheureusement. Voilà, tu vois ici maintenant c'est réglé, on a trois barres partout, et donc là maintenant il est plus en jaune, plus en rien, et donc là je peux enlever ça. Et donc ce que je te propose c'est qu'on passe dans la voie, sur la voie rapide de Walibi, Regarde, tu vas voir, il va, il va détecter le piéton ici normalement. Raté. Raté. Il a pas <rire> détecté. Si si il est là, regarde, regarde, il est là le piéton. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment.. Euh... Et alors je te montrerai la, la conduite autonome. Mais tu peux pas choisir. Voilà. En fait, il faut que le volant ici apparaisse pour que tu puisses rouler de manière autonome. Et donc là, voilà. Donc, maintenant en fait, la voiture, elle conduit toute seule. Euh... Et donc maintenant, ils ont, il y a une petite caméra ici qui filme l'intérieur de l'habitacle. Les images ne sont envoyées nulle part, mais l'ordinateur surveille ce que tu fais. Et donc si tu n'es pas attentif à la route, il le voit. Et alors il t'avertit, ça sonne et tu es obligé de reprendre le volant en main. Par contre, il faut faire très attention avec ce mode-là, parce qu'il ne gère pas les ronds-points. Donc lui, il arrive à 50 ou à 70 à l'heure sur le rond-point et puis après tu te débrouilles. Donc il faut, il faut faire attention, il faut rester tout le temps attentif à la route même si on utilise ce système. Mais dans les embouteillages c'est très reposant parce que tu ne dois, tu dois plus rien faire en fait. Et là tu. Donc ici on va partir vers euh, Wavre. On va passer devant la voie rapide et je vais te montrer les superchargeurs. Comme ça tu pourras les filmer, tu verras à quoi ça ressemble. En fait ici tu vois, tu vois le point rouge là. Ça c'est le superchargeur de, de Wavre. Et là en fait tu vois qu'il y a un chiffre à l'intérieur du point rouge, il est indiqué 9 si je vois bien. Et ça veut dire en fait que tu as 9 euh, superchargeurs qui sont disponibles. Et je pense que là il y en a 15. Donc il y en a 9 sur 15 qui sont libres. Alors ici je pense que personne. va être très Voilà on va pouvoir euh, faire un... Ah ouais il y a quand même quelqu'un derrière. Ok, ouais. Oh hello voilà je sais je sais plus c'est quoi les, les statistiques de 0 à 100 mais c'est largement suffisant même si c'est la, la, euh, la batterie de base et c'est plus je sais plus combien c'est, je crois que c'est qu une histoire de 5 secondes C'est rien à côté. Oui oui. Oui <rire> là c'est. Je sais plus combien mais c'est 4 secondes ou 3 secondes et quelques ouais. c'est comme une formule 1 presque. Là tu as ton, ton cerveau qui est collé est... au siège. Ouais ouais. <rire> T'es vraiment collé. Hier je sais pas combien j'étais, à... ouais j'étais à 68, quelque chose comme à... ça. Ah, donc c'est une voiture qui fait très très peu. Les, les roues, euh, mais elle fait très peu de bruit, c'est très agréable. Et tu me prennes quasi jamais Non, c'est vraiment s'il y a un obstacle imprévisible que tu utilises le frein, mais sinon le, la décélération est largement suffisante. Il faut un peu anticiper, s'habituer, mais ça, ça prend euh, quelques kilomètres pour t'habituer. Et puis, alors, ce qui est très difficile, c'est de repasser à une voiture normale. Oh. Parce que quand tu lâches l'accélérateur, oh, ouais, la ouais. voiture ne pris <rire> en plus, pas. En plus tu fais ça, moins tu consommes en fait. Oui, ouais. Et en plus c'est un de autonomie. Quoi. Ouais. Ouais, parce que ça. Bah, tu peux supprimer cette option, mais c'est un non-sens, puisque en fait, c'est ça qui te permet de... de régénérer de manière optimale la batterie. Oui, en fait, ce que j'aurais dû te montrer, mais je pense qu'ici ça ne fonctionnera pas, c'est qu'en fait, quand tu, euh, quand tu lui dis, je veux aller au superchargeur, il va mettre la batterie en préconditionnement pour pouvoir la... Donc, il la chauffe, ouais, bah, voilà, c'est marqué ici, préconditionnement de la batterie pour une recharge rapide. Et donc là, il, il, il met la batterie à température pour que quand tu la branches, elle soit à une température op optimale pour pouvoir recevoir un maximum de puissance et recharger le plus rapidement possible. Ouais, bon ben bah, oui, évidemment ici... On tourne à droite sur rue de la Ouastine. <rire> tu t'es saisi, euh... la dame t'a saisi. Voilà. Attends. Donc voilà, c'est ici, c'est le nouveau hôtel. La... Maintenant, Chanté. votre destination est, est à droite. Que font les gens Ils essayent en fait de se mettre le plus loin possible chaque fois les uns des autres. Pour ne pas parce que les, les bornes sont dédoublées, et donc là tu vois, tu as par exemple la B, et juste à côté tu as la A. Et si tu te mets, si moi je me gare à côté de ce monsieur là, bah, sa vitesse de chargement <rire> elle, va, elle va vachement diminuer. Donc il faut essayer de se répartir. Mais donc ici on a, euh, je sais pas combien on a, mais je crois qu'il y en a 15 au total. Euh, et donc c'est des chargeurs qui sont récents, mais je sais pas combien de kilowatts ils injectent, euh, mais ça va très très vite. Je les ai déjà utilisés. Euh, et donc là, c'est très simple en fait. Tu te gares en marche arrière, et puis euh, tu, ouais. tu prends le pistolet. Et dès que tu approches le pistolet de la voiture, le clapet pour rentrer, le, le, le chargeur s'ouvre. Tu rentres, euh, tu, tu la branches dedans, et alors le chargeur reconnaît ta voiture. Tu dois rien faire, ça se lance tout seul. Et combien coûte une recharge Une recharge de 20 à, à, à 90%, euh, ça doit être quelque chose de, de l'ordre de 8 euros c'était facturé automatiquement en fait. ouais c'est facturé automatiquement mais comme moi j'ai fait euh, un parrainage enfin, j'en ai fait deux en fait j'ai moi-même eu un parrainage de quelqu'un j'ai eu droit à 1500 km j'ai parrainé Chantel ça me fait de nouveau 1500 km et donc là maintenant je pense qu'en fait je ne, je ne paye rien Voilà. ici en fait si tu appuies sur le bouton là tu vois la petite, la petite icône de, de recharge il t'annonce en fait tous les super chargeurs qui se trouvent à proximité ou dans un rayon acceptable, donc on est ici à Wavre, 0 km il y a celui de McEllen, 22 km, celui de Nivelles à 24 km celui de Namur, à 28 km. et celui de Alost à 46 km. et km bah, tu... il, il faut vraiment le chercher pour tomber en panne en, en voyage en Europe, ça marche vraiment très bien quand moi je suis parti en vacances, il y avait des, des super chargeurs partout où on en avait besoin Ah c'est bien c'est-à-dire que tu as un compte Tesla qui facture automatiquement Ouais, en fait, tu te mets ouais, voilà, c'est ça, tu t'es inscrit sur la plateforme et euh, tu as un compte et tu reçois euh, tu reçois une facture euh, quand, quand tu es quand tu, quand tu utilises quoi. Et donc tu n'as pas tous ces ennuis que tu peux avoir, enfin, c'est pas vraiment des ennuis, mais si ça peut l'être, en fait, les tracas avec les badges pour les bornes publiques, tu n'as tu n'as pas ça euh... Tu n'as pas saché Tesla parce qu'il reconnaît automatiquement ta voiture. D'accord. Et il n'y a aucune autre infrastructure, Ionity, etc. Ils n'ont pas 15 chargeurs les uns à côté des autres. Donc euh, ici, il y avait quand même du monde, mais tu as toujours de la place libre. Quoi. Et alors, il parle d'ouvrir les chargeurs Tesla à toutes les autres euh, marques. Euh, ça, je ne sais pas comment ça va, ça va se gérer. éventuellement charger auprès d'une borne qui n'est pas Tesla. Moi oui, moi je peux charger en fait toutes les bornes publiques si accès. Mais il faut des cartes en fait. Parce que chaque borne provient d'une marque spécifique. Et donc soit tu as la carte de la borne spécifique parce qu'elle est à proximité d'un lieu où tu vas son point tu dois passer par un, un espèce de fournisseur qui globalise plusieurs marques et donc tu as tu peux prendre une carte soit de chez charge map soit de plug surfing et là ça te permet quand même d'avoir accès à un réseau plus large j'ai fait ça en france pour aller à l'ange de recharger, chargé et tout ça marche sur les bornes publiques évidemment ces bornes publiques ne sont pas des bornes super rapides comme tu as là donc c'est du, du 7 kWh ou que ça monte à 14 ou au maximum et donc tu en as quand même pour 3 heures pour recharger ta voiture autoroute et que tu commences à, à faire des accélérations ou à excéder de manière assez substantielle les limitations de vitesse là tu vois la batterie qui, qui, qui, qui descend encore temps ouais quand c'est juste quand tu que tu une espèce de et je pense que sur les nouveaux, parce que ça c'est donc modèle 2021, mais ils ont sorti encore un modèle après avec une autre batterie que tu peux en permanence charger à 100%. Et alors ils ont changé des éléments du, du décor, des inserts. Euh, et là, je pense qu'ils ont mis en fait un bruit artificiel pour les piétons. Parce qu'il faut, faut faire très très attention. J'ai déjà eu ça plusieurs fois, notamment encore hier à la Hulpe quelqu'un qui a traversé sans regarder mais qui a traversé à l'oreille en fait et j'avais vu ce gars et je me... il était occupé avec son téléphone et je me suis dit ça c'est un zouave qui va me traverser devant <rire> et effectivement mais voilà les gens entendent pas et donc ils sont surpris surtout dans les zones 30 en fait là ça fait vraiment pas de bruit tu peux vraiment arriver tout à fait discrètement Et en feu, tu n'entends presque rien. Non, mais, ah oui, voilà, regarde, tu vois. Ah, moi, j'aime bien, je vois, bien le côté très silencieux. C'est vrai qu'elle a, a une suspension assez dure. Je préfère, elle a une allure sportive. Je la préférais en allure plus familiale. Et il y a le modèle Y hein, qui vient de sortir. J'en ai croisé une ce matin à Chaussée de la Croix, en blanc. Et donc là, elle est légèrement surélevé, mais je pense qu'au niveau amortisseur, c est, c est, c est la même, ça doit être la même chose. En tout cas, ils ne sont pas réglables. vois plus vite perdre de l'autonomie. Ah Oui, oui. parce que donc, je l'avais reçue au mois de mars et il y avait quand même des températures assez basses. Et là, euh, effectivement, ça, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tu peux dire à la voiture à quelle heure tu pars le matin. Et quand elle est branchée sur la prise, elle met déjà la voiture à température et la batterie à température. Et là, tu gagnes quand même quelques pourcents sur un trajet de, de 30 km parce que tu roules avec euh, une batterie qui est préparée. Ouais. Et alors tu peux repasser de marche avant en marche arrière en roulant un maximum 7 km heure. Il ne doit même pas utiliser le frein pour changer de, de l'un à l'autre. Ça c'est top La barre qui est là, quand elle est grise, tu consommes et quand elle est verte, tu euh, régénères. Donc tu vois là, par exemple, elle se met en vert. Et donc là ici, tu vois, au virage, cette voiture tient vraiment très très bien les virages. Bah, pas de soucis quoi. Évidemment, sur la neige, la pluie, il faut faire attention. Parce que je pense que ces pneus, qui sont à mon avis en plus assez chers, se se consument très très vite. <rire> faut que je, je vérifie quand même où ils en sont. Mais... Ce que c'est intéressant de savoir, c'est donc c'est très cher à l'achat finalement, mais après, par la suite, c'est comme si j'avais tout. Je pense que l'entretien coûte beaucoup moins cher. Il n'y a pas, pas d'entretien en pas... fait. Y a pas d'entretien enfin tu, je pense que tu dois sans doute remplacer les plaquettes de frein euh, euh, je ne sais pas après combien de, de kilomètres puisque tu utilises jamais les freins mais il n'y a pas d'entretien euh, donc ça c'est déjà les un poste les en, les, en pneus, les pneus ouais ça, ça c'est la triste. batterie ah, et la batterie ça elle est garantie je pense je vais pas vous dire une bêtise mais je me demande si c'est pas cinq ans ou 8 ans je ne sais plus euh, évidemment elle se dégrade hein, d'année en année bah, tu, tu elle est moins performante, mais voilà. on verra sur la longueur ce que ça donne. Moi, j'ai pris. Et euh, je ne sais pas si la politique est toujours la même maintenant, mais tu avais aussi euh, la possibilité de restituer le véhicule en déant les 3 semaines ou 15 jours, si le véhicule ne te plaisait pas. Euh, je pense que tu perdais ton account de 100 euros, mais c'est tout. Et en fait, sur ces voitures, il n'y a pas énormément d'options. Hein. Donc tu as juste les couleurs, la batterie. Et on voit les voitures Ouais, passées. tu vois les, vo les, les voitures passer. Les, les animaux aussi, maintenant, ils ont fait une mise à jour. Je crois qu'elles différencient les chevaux, les chiens, les chats. Ça m'arrive de temps en temps dans, dans les fils où la voiture détecte avec le radar que la voiture de devant enfin que l'approche va se faire trop rapidement et alors que la voiture de devant se transforme en elle se colorise en rouge et la voiture sonne pour te rappeler que tu dois freiner et si tu freines pas elle freine à ta place c'est déroutant ce qui est vraiment déroutant c'est quand tu franchis une ligne blanche et que la voiture te remet euh, voilà et euh, depuis que tu l'as, t'as fait combien de minutes Alors ça c'est ici, euh, je sais plus mais déjà pas mal hein. Attends, Ça Ah non, vrai. non, t'es passé à droite. Mmh. Gauche. Je suis donc au maximum, sans doute. Ah non, oui, voilà, ok, je comprends. Je fais. Ah, mais c'est lui qui décide. Dans l'interté, t'es repassé à droite. Pas, euh... <rire> je crois que c'est quand t'as plus Il Et là, au moment, où tu peux faire la okay. gauche. Alors, Alors... la droite était très très déréglée. La droite. Voilà. C'est bon Attends. Ça c'est bon. Et alors tu peux aussi régler le volant si t'as envie. Donc là alors. tu. La main molette. Ah oui d'accord, ok. Donc euh, Ouais. Au bas. Voilà. Ouais. Ouais, bon. Et tu peux le faire sais. sortir ou rentrer. Et là c'est euh, gauche voilà. ou droite Oulala. Voilà. C'est bon comme bon ça. Tu peux enregistrer. <rire> <rire> voilà. Alors, pour neutre.. Là t'es sur parking, donc simplement là, le levier, une fois vers le bas tu vas partir en drive et vers le haut c'est la marche arrière D'accord, ça... Mais tu dois appuyer sur le frein pour le faire Là t'es au neutre Tu dois vraiment tirer vers le bas quoi Ping. Voilà Ah oui d'accord Drive Voilà Tiens mais ça part pas vite comme, comme, comme, comme avec toi Attention Martin Tu fais attention Serre bien la presse hein. Ce que tu peux faire Jean-Pierre C'est euh, quand il n'y a pas trop de monde C'est klaxonner une fois Parce que ça va mettre la caméra en route Parce que j'ai oublié de mettre la caméra en route Si tu klaxonnes une fois <rire> klaxonnes. Non, Il faut, il faut appuyer sur la, sur la droite Voilà Et là ça va se mettre en route tu te moques de moi. Non, non, je rigole pas. C'est il filme en fait. Quand t'appuies sur le klaxon. Bon, je veux klaxonner tout le temps. Donc pour pouvoir filmer, il faut klaxonner tout le temps. Comme ça. Ouais. Ah, ça, ça... C'est en fait, l'option euh... mariage. Ouais. Alors. si l'autre freine brusque disons mais... bah, en tout cas euh, la voiture n'a pas repéré euh, la voiture qui sortait de la priorité hein, parce qu'elle n'a rien fait du tout hein. ouais c'est vrai ouais. pourquoi il y avait ça Pour le débrancher, le ouais, temps temps Et pas encore. Il y a un génie qui va nous trouver. Je pense que j'ai encore euh, jamais été à l'arrière de cette voiture. Ah, on est, bien, on est bien installé, il y a beaucoup de place pour les gens. Ça, Moi j'adore ce côté décélération dès que tu lâches la pédale. Euh, là, ici, ça, ça freine vraiment bien. Je, je trouve ça très rassurant le fait que je, quand je relâche l'accélérateur, en fait elle freine vraiment très fort mais le seul moment où le freinage régénératif n'est pas au maximum c'est quand tu es à 100% de la batterie quand la batterie est froide et alors là, là tu as, un... as aussi un avertisseur il t'écrit, il te le dit qu'il faut faire gaffe parce que le, le frein ne fonctionne pas comme d'habitude attention hein oh la la dieu, du, coup du, coup du... <rire> <rire> Je crois qu'il y a quelques années, j'aurais adoré ça. Mais c'est vraiment, moi, le côté, le silence de cette voiture, ça c'est quelque chose qui me. Oui, c'est vrai. ...facile. Ah, ouais. Et par rapport à la Zoé que nous avons déjà essayé, où c'était déjà... Quand même encore une marche de 15 mètres quand Ouais c'est impressionnant. Là tu peux voir les feux Martin en fait. Ouais. Bah, en tout cas le feu. Là je pousse quand même sur le frein. Il y a un frein ton... Et dans les fièvres, je ne bouge pas. J'ai bien bien soutenu. Euh, Il oui. y, y a aussi, mais bon, c'est peut-être pas la bonne, le, la, la bonne saison pour le faire, mais tu peux aussi mettre les sièges chauffants. Ah, ben on va cuire Martin, hein <rire> On peut le mettre quoi sur 100 ⁇ degrés voilà, ça. <rire> Et moi, ce que je trouve très déroutant, c'est que pas le bouton pour la climatisation. Oui. Ah non, as, tu n'as vraiment aucun bouton sur cette voiture, tout se fait par la l'écran la... La... tactile. Et c'est un version. bug Alors, c'est déjà arrivé. Hein. Euh, je crois que c'était Chantal. Une fois passée, elle m'a téléphoné. Elle était rue de la paix pour faire demi-tour. Et il n'y avait plus rien qui s'affichait. Et elle ne savait plus bouger. <rire> Et donc elle me dit qu'il faut faire. J'y avais écouté. À mon avis, il faut réutiliser l'ordinateur. Et ça, en fait, il faut appuyer sur les deux, euh, les deux boutons du volant simultanément en appuyant sur la pédale de frein. Et alors il, il euh, reboot le système, quoi, comme un ordinateur. Quoi, comme tu le fais, le contrôle à voilà, c'est ça. Contrôle Aldi d'élite. Ouais. de la Tesla. Ouais. Et après, elle a pu redémarrer sans souci. Est-ce qu'il y a des histoires de virus informatiques. Ça, je n'en sais rien, mais ce qu'il y a aussi, ce qui est, est sympa, c'est que ça donne envie. de manière périodique, tu as des mises à jour, en fait. Il t'avertit euh, qu'une mise à jour est disponible, et alors tu dois te connecter à une borne Wi-Fi. il télécharge le paquet de mise à jour, et puis alors ça prend 20 minutes, et pendant 20 minutes, tu ne peux pas utiliser la voiture parce qu'elle fait euh, sa mise à jour. Mais tu choisis quand tu Comme l'ordinateur. Oui, exactement j'ai eu ça à laisser pendant un mois le pack complet là, du Full Sail Drive et là-dedans tu as aussi la voiture qui se gare toute seule ça c'est assez impressionnant parce que tu dois pas euh, toucher les pédales et du volant et elle garde la voiture toute seule avec l'appli tu sais pas le faire alors avec l'appli quand tu as cette option là ce que tu peux faire si par exemple tu as un garage étroit et eh bien tu peux euh, ton téléphone peut servir de télécommande pour faire avancer ou reculer la voiture si tu as quelqu'un qui se gare vraiment très très près de ta porte et que tu ne sais pas rentrer dans ta voiture, tu peux utiliser cette option pour déplacer ta voiture. Mais elle ne fait qu'avancer et reculer, tu dois vraiment être tout, tout près. Et aux états unis ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu sors d'avoir été faire tes courses, tu peux appuyer sur un bouton et la voiture vient te chercher sur le parking. Elle sort du parking et elle vient te chercher.